Bonjour à tous et à toutes, bonjour à mes amis pour le tirage de la première partie de novembre. On va regarder ensemble quel sera le signe aujourd'hui. Donc ça fait un petit peu euh, tirage de la semaine prochaine parce qu'on débute novembre et du 1er au 15. Donc je n'ai pas fait de tirage euh, pour la semaine. Ça, ça peut la remplacer vu que les énergies sont extensibles. Donc euh, je vais faire des petits tirages assez courts, 10-12 minutes... Pour voir ce qui se passe du 1er au 15, comme ça on est précis, vu que les vidéos de novembre ont été faites il y a déjà un bon moment. Euh, par rapport à quel signe aujourd'hui, on va prendre celui-là, les taureaux. On va regarder pour vous ce qui va se passer. Donc taureau à 100 Taureau, lune en taureau. On va voir ce qui se passe donc, pour le 1er au 15 novembre. Euh, première partie de novembre, Donc avec le petit le normand, je fais un tirage très simple, vous allez voir. Très parlant et ensuite avec un petit tirage sentimental par-dessus. Vous pouvez regarder votre tirage de novembre bien sûr qui est sorti ainsi que celui sentimental pour novembre aussi. Et le tirage de l'automne 2021 jusqu'en décembre. Voilà. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos gentils retours. Merci pour votre soutien. C'est très très agréable. Très très euh, porteur aussi. Donc, n'hésitez pas, pour ce les nouveaux de vous abonner, de cliquer la cloche en haut. Ça ne vous coûte rien. C'est gratuit, vraiment. Vous recevez les vidéos que je sors euh, en même temps. Vous, aurez, bah, vous avez, je crois, une petite notification. En cliquant la cloche en haut. Et puis, si vous désirez une guidance personnelle, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Voilà, je vous réponds 2-3 jours. N'hésitez pas. Taureau à 100 taureaux, lune en taureau, qu'est-ce qui se passe Donc... Pour le 1er au 15 novembre 2021, pour les taureaux. 1er au 15 novembre 2021, pour les taureaux en général, taureaux, signe des taureaux. Qu'est-ce qui se passe pour... J'ai eu la faucheuse qui s'est retournée là dans mes bras. Alors, on dirait que pour certains, vous allez couper avec quelque chose, avec une situation. Les taureaux, 1er au 15 novembre 2021. On va regarder la coupe. Le soleil. Euh, là, il y a vraiment une notion de renouveau. Hein, ce début novembre, magnifique. Euh, renouveau, commencement, nouvelle rencontre qui peut arriver durant cette période. Euh, des nouvelles aussi. Quelque chose qui arrive vers vous rapidement, qui sera très bénéfique, qui sera très bon. Ça peut être une, des nouvelles pour, des, pour un job aussi. Hein. Euh, une nouvelle rencontre. Il y a un démarrage de quelque chose ici, cette période de novembre, avec euh, du positif-positif. Donc ça parle bien par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, que vous coupez face à quelque chose pour démarrer une nouvelle situation sentimentale, professionnelle, relationnelle, familiale ou autre. Les taureaux, premier au 15. 1 au 15 novembre les taureaux. Voilà. Donc la coupe, je vais la garder. Si, si elle n'est pas rentrée dans le jeu. Ils sont de renouveau, hein? je vais sortir ici le cheval. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux Pour cette première partie de novembre. Alors. On a l'ours, on a des bonnes nouvelles, le bouquet, bonnes nouvelles, on a la montagne, la maison. Alors moi, sur ce, ce que je vois ici, c'est qu'il y aurait eu des problèmes passés euh, concernant votre foyer, votre fort intérieur, votre personnalité ou votre maison, maison, ou je ne sais pas si c'est soit une question d'immobilier, de déménagement, soit votre foyer concernant votre vie familiale avec vos enfants, votre famille. Il y a eu des difficultés et grâce à votre persévérance du taureau, hein, votre force, votre caractère, vous avez réussi à dépasser ces difficultés. Et maintenant, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent avec le bouquet. C'est des surprises, c'est des lettres, des bonnes bonnes surprises quelque part qui vous permettra justement peut-être un déménagement, un nouveau départ avec votre famille, une renaissance personnelle. Il y a vraiment cette notion de renouveau. Vous voyez, il y a bien la fin de quelque chose ici. C'est très récurrent pour beaucoup, beaucoup de signes dans ces, dans ces périodes-là, hein, vous savez. Fin karmique, etc. Jusqu'à la fin de l'année, fin et renouveau. La deuxième ligne, on a la pie, on a la mort, on a la jeunesse, on a le serpent. Donc, le serpent pour les taureaux, il y a toujours cette histoire un petit peu de jalousie. Alors, soit ça peut être ça, soit autre chose. Par rapport à la pie, la pie voleuse, c'est aussi attention à l'abus de confiance. Euh, alors, soit vous terminez une situation pour une nouvelle jeunesse, pour un nouveau commencement, comme on l'a vu, hein, avec... Le cavalier, des nouvelles, des nouvelles ou une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, hein, une nouvelle vie amoureuse dans votre foyer. Euh, les taureaux, vous terminez avec l'ancien, La situation se finit avec, avec ce qu'il y a eu, donc du passé. Vous étiez dans une autre maison, vous aviez un autre partenaire, vous avez une autre vie sentimentale, un autre travail. Je sens beaucoup au niveau plutôt familial et personnel où il y a un changement ce début novembre. Alors, on nous dit deux choses. Faire attention, si c'est une vente ou un achat ou un job, à l'abus de confiance ou à l'hypocrisie ou à la fausse de certaines personnes autour de vous. S'il y a des contrats, ça ne sort pas ici, mais ça pourrait le faire. Hein. Euh, ça pourrait être présent pour ce, cette, ce nouveau départ. Il y a généralement des papiers à signer. Ça dépend si c'est familial. Il pourrait y avoir de la fausseté ou cette, cette fin ici, la croix, pourrait nous dire aussi que ce qui a été peut-être difficile avec cette montagne, les abus de confiance, euh, les personnes fausses, se terminent aussi. La fosse autour de vous, la jalousie autour de vous, la négativité, l'abus de confiance est terminé. Parce que je vous avais dit que vous devez vous séparer d'une personne néfaste pour certains taureaux. Et vous retrouvez une nouvelle jeunesse ici avec l'enfant. Il y a bien la carte de 13 aussi à côté. Une fin, un renouveau, une renaissance. Et ça peut être la fin de cette situation avec ces gens qui, sont, qui étaient autour de vous, pas de bons bon conseils. Ou bien il y a vraiment cette fin... Deux situations, cette nouvelle jeunesse, cette nouvelle jeunesse où on change de peau, vous allez vous repartir totalement renouvelé aussi, en ce début novembre. Ouais, dans votre maison, votre foyer, votre famille, c'est aussi possible. Vraiment, on voit que tout ce qui a été difficile se termine. Très, très bien. Des nouvelles, les bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Les nouvelles, j'avais vu dans le tirage, bien sûr qu'il y a des choses qui se répètent. Mais là, ça va préciser certaines choses vu que je fais le tirage début novembre, bientôt. Et on est le 31 aujourd'hui, donc bon chamein à tout le monde. Bon samène, samène, chamein. Alors, pour l'amour, les taureaux du 1er au 15 novembre. 1er au 15 novembre pour les taureaux. 1er au 15, 15 novembre pour les taureaux. J'ai vraiment une, un renouveau, un nouveau moi, les taureaux. Vous êtes vraiment en train de, de, de renaître, d'enlever votre vieille peau, de vous retrouver. Après avoir dépassé beaucoup de difficultés, beaucoup de jalousie aussi autour de vous. Hein. Alors, on parle de relations karmiques. Euh, votre relation est liée à votre flamme jumelle. Là, c'est pour moi un, un lien karmique, une âme qui se connaît, vous connaissez quelqu'un. Alors, il pourrait y avoir des doutes. Alors, il pourrait y avoir pour certains, ce début novembre, une relation, si vous êtes en couple, euh, secrète, pour un des deux, vous ou l'autre, qui va entamer des doutes, un manque de confiance. Une perturbation chez euh, chez vous les Taureaux, quelque chose de karmique ou quelque chose de karmique à régler, comme je l'ai dit, je crois plusieurs fois, au niveau de la confiance en l'autre, du fait est-ce que cette personne est là avec quelqu'un ou pas, que vous pouvez penser dans l'imaginaire mais qui n'est pas la réalité. Et on nous dit d'être dans le pardon, dans la bienveillance, d'accorder le pardon à l'autre et à soi. Il y a peut-être de la réalité qu'on vous a trompé ou que vous avez trompé alors voilà il y a eu une histoire de tromperie et j'ai l'impression que c'est quelque chose de karmique qui vous poursuit qu'il vous faut et qui va être réglé parce qu'on parle de pardon donc euh, pardonnez-vous, je me pardonne parce que j'ai cru pendant longtemps qu'on me trompait mais c'est dû à une histoire d'il y a très longtemps donc maintenant j'avance je me pardonne d'y avoir cru faussement par exemple et je pardonne à cette personne qui m'a trahi peut-être dans une euh, relation amoureuse parce que maintenant bah, c'est fini euh, maintenant c'est nouveau et euh, je n'ai plus à avoir cet état d'esprit pardon pour la voiture pour mes relations sentimentales d'accord il y a quand même une notion de doute qui pèse encore sur votre vie amoureuse en ce début, euh, en ce début novembre où il y a réellement une relation secrète et ça met des doutes chez l'un ou chez l'autre mais j'ai l'impression que c'est un karma à régler, comme je vous l'ai dit, et il y, y aura un pardon qui sera fait. Alors, je vais prendre un conseil pour les taureaux, pour la période du 1er au 15 novembre 2021. conseil pour les taureaux, 1er au 15 novembre 2021. On on dit de retrouver votre pouvoir, d'avoir confiance en vous, justement, d'arrêter de douter, de penser au négatif. C'est l'archange Razier qui nous dit, utilise les dons divins de pouvoir et d'intention afin de manifester des bénédictions dans ta vie. Mais c'est bien, parce que grâce à votre pouvoir, votre force, vous allez changer les choses. Vous êtes quand même un, un signe de terre, un signe de corne. Vous avancez un peu comme le Capricorne, on dépasse les montagnes, vous allez jusqu'au bout. Peut-être une certaine naïveté en amour, mais là on voit que vous il y a un, il y a un, un renouveau, une, une, une certaine renaissance personnelle hein, qui pourrait être, euh, qui pourrait être vue, une naissance oui, avec l'enfant. Les problèmes sont dépassés, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Voilà mes chers amis, pour vous les Taureaux, merci pour vos retours, vos gentils retours, vous merci. Et comment ça euh, comment ça parle pour vous. Et je vous retrouve tout bientôt. Au revoir.